Bonjour, on est le 15 décembre. Ah, un autre thème d'aventure par excellence, un bon thème majeur bien à l'ancienne, le thème du premier film Star Trek, composé par Jerry Goldsmith, qui sera repris dans certains autres volets de la saga, et dans le générique de la série Star Trek Generation. Oh, cette harmonie On est en si bémol majeur, comme Star Wars au passage, sûrement parce que c'est la tonalité des cuivres aujourd'hui, et on alterne l'accord avec un La bémol majeur. Pas un La diminué comme la gamme devrait l'imposer. Tout est éclatant. Et l'orchestration y participe, évidemment. Tout le monde joue, hein. cordes, cuivres, et on a même le scintillement du Glockenspiel. Ce rythme en triolet entraînant, et ces fusées de violon qui montent la gamme parfois, toujours dans cet esprit d'exploration. on apprécie. Voilà, à demain